Bonjour, je m'appelle Tiziane, je suis étudiante à ILCF et je viens de Chine. Euh, le semestre dernier, j'étais dans le cours Europe euh, en interculturel. Et euh, ce que j'ai aimé bien par rapport à ce cours, c'est qu'on euh, a fait des choses hors de la classe. Par exemple, au milieu du semestre, on a fait euh, un sondage euh, dans la rue sur les opinions des gens par rapport à la situation à ce moment-là entre la Russie et l'Ukraine. Ce euh, sont des inconnus euh, au hasard dans la rue, mais ils, ils partageaient leurs opinions de manière euh, ouverte et claire. Et euh, c'était intéressant euh, pour nous de voir, d'écouter de, de des opinions différentes euh, sur ce sujet. Euh, et aussi, c'était un interview sur les Européens concernant euh, un événement européen. Alors, je pense que ça correspond, à, euh, ça correspond au sujet de notre cours. Et aussi, euh, à la fin du semestre, on a fait une activité où euh, on, a, on était dans la salle de la radio à, de UCLI et, euh, et on a fait un enregistrement euh, à la radio. En gros, chacun a présenté un aspect de Lyon. Par exemple, je me rappelle que j'ai présenté le vieux Lyon, la basilique, la cathédrale, le théâtre de Gallo-Romain, etc. Et c'était cool parce que j'ai pu voir comment la radio marche euh, avec une chambre de l'enregistrement et une autre chambre de surveillance avec un professeur qui, qui s'assoit là-bas et qui, qui regarde tout le monde et avec le boudon sur la table. C'était vraiment beau, cool. C'est une bonne expérience. On a fait des devoirs sur, euh, sur l'Europe en général, sur la littérature, sur l'architecture, sur euh, euh, d'autres choses. Et euh, ces recherches euh, me permettent d'apprendre beaucoup de choses et euh, euh, en gros j'ai eu une, une bonne expérience pendant ce cours.